Bienvenue dans la minute! La minute! Gâche, gâche, gâche, gâche, la minute! Culturelle! La minute! Ah oh, c'est de la merde! Aujourd'hui, 8ème épisode, on parle du sport! On va commencer par parler du tennis, dont le nom vient du jeu de paume, car pour servir, on disait tenez! L'autre inspiration venant du jeu de paume, c'est le comptage des points. 15, 30, 40, ça vient tout simplement du nombre de pas que les joueurs reculent. On va aussi parler du golf, qui serait un acronyme de Gentlemen's Only Ladies Forbidden. Et c'est le seul sport qui a été joué sur la lune, avec la mission Apollo 14 en 1971. Tiens, à propos de petites balles blanches, on va parler du ping-pong en fait. Est-ce que vous savez pourquoi les raquettes sont rouges et noires C'est tout simplement pour discerner les deux grilles. De défense, attaque. Et les gars, vous saviez que les Thaïlandaises, elles jouaient sans raquettes Et est-ce que vous saviez que le numéro sur les boules de bowling correspond à leur poids, exprimé en livre Et le livre, bah ça vaut à peu près 450 grammes. On en a rien à péter, c'est un sport de beauf est-ce que vous connaissez Walter Frederick Morrison C'est l'inventeur du frisbee, il a eu l'idée en regardant des étudiants se jeter des moules à tarte de la Frisbee Pie Company. Ça, c'est sûr que le frisbee, c'est pas de la tarte. Si je vous dis Terry Hatcher, vous pensez à ça Alors qu'en fait, avant c'était ça. Et ouais, une grosse bonnasse de cheerleader des San Francisco 49ers. Et l'équipe des Baltimore Ravens, c'est à son nom d'un poème d'Edgar Allan Poe, qui est originaire de Baltimore. Et d'ailleurs, leurs trois mascottes s'appellent Edgar Alan et Poe. Tout américain toujours, sachez que le kick le plus long est de 63 yards, il est détenu par le New Orleans Saints, Tom Dempsey, en 1970. La particularité de cet exploit, c'est qu'il n'avait qu'un demi-pied. Et toujours pour rester dans le sports de ballon, on va parler de la F1, où le vainqueur arrose toujours ses dauphins de champagne. Donc cette coutume, ça vient dès 24 ans du monde parce qu'en 1966, il y a une bouteille qui s'est au malheureusement, et ça aspergeait tous les gagnants. Et dire qu'il y a des millions d'alcooliques qui meurent de soif, aucun respect Putain, déjà que tu fais de la merde avec les images, mais on va jamais y arriver. Ouais je te préviens. Hein. Prochaine connerie, on choque, on bâillonne, on balance des chèvres ragées. Ouais, Bonne idée. Bon allez, retour au sport, on va parler du rugby. Sachez que le nom vient de. La ville de rugby tout simplement. Et le ballon est ovale grâce au cordonnier William Gilbert qui a eu l'idée de gonfler des plécis de porc. Et au football, le but mesure 7m32 par 2m44, car le foot est un sport anglais. Et chez eux, ça fait 8 yards par le pied. L'expression jeter l'éponge vient de la boxe, car lorsqu'un entraîneur sentait que son poulain était en danger et jeter l'éponge qui servait à la pour abandonner le combat. Sans transition, le basketball, il a été inventé par un prof de sport canadien qui voulait faire jouer ses élèves pendant l'hiver. Il a tout simplement mis deux paniers au bout de deux échelles. Et enfin nous allons parler du marathon... Oh putain, puis du cul bah, Une marathon, c'est pas vendeur et Du coup j'ai mis une marathonasse avec ça, les gens vont plus regarder plus, hein. Bon donc le marathon, la distance actuelle est de 42 km et 195 mètres, tout ça à cause des JO de 1908, c'était la distance entre le château de Windsor et la Loge Royale dans le stade olympique. Et le nom vient de la Grèce, car en moins 490, un messager a parcouru la distance entre Athènes et Marathon pour annoncer la victoire contre les Perses. Et voilà Jean-Mis, c'est désormais la fin de l'épisode 8 de la Minute Culturelle oui, tout à fait Thierry, alors on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et n'oubliez pas de partager cette vidéo il sur Facebook et sur Youtube si Il va cliquer, il va cliquer Oh, c'est un magnifique partage de vidéo. Bravo Et surtout, n'oubliez pas, la culture, c'est comme le sport Pas de pain Pas de gain. Ouais, et si vous pensez qu'on est des culturistes, n'hésitez pas à nous regarder plus souvent